Allez, aujourd'hui, on va parler d'une petite star des tables de X-Wing. Oui, oui, oui. Mais on va aussi en parler dans Armada. C'est le Z95. Allez, c'est parti. Alors ce Z95 qu'est-ce qu'il a de particulier Eh bien déjà il ne vaut que 7 Donc en fait c'est l'escadron le moins cher à aligner côté rebelle Alors pourquoi il ne coûte rien Bah parce que en même temps il vaut entre guillemets pas grand chose C'est ce qu'on pourrait se dire Effectivement il se déplace à 3 donc c'est comme un X-Wing Par contre il n'a que 3 de coque Là on pourrait se dire que le bas blesse Mais vous allez voir il y a un moyen de se sauver Donc c'est un vaisseau qui va attaquer exclusivement en rouge, et c'est là que le bas blesse puisque c'est un vaisseau qui ne possède pas la caractéristique bombardier. Donc, quand il combat contre d'autres escadrons, bon bah peu importe, hein, mais il lance quand même deux des rouges. Le des rouge, je vous rappelle qu'il y a deux faces neutres, donc déjà cela, ben ça ne vous donnera rien. Et il a deux faces critiques, donc en fait, ça fait quand même une chance sur deux contre les autres escadrons de ne rien faire du tout. Donc contre les vaisseaux, eh ben, c'est le même résultat, puisque n'ayant pas Bombardier, il ne résoudra pas ses critiques. Donc il a quand même une chance sur deux de ne pas faire grand chose. Et dans euh, ce qui lui reste, il y a un ciblage et quatre touches. Donc très clairement, le Z95, c'est pas un chasseur qu'il faut envoyer contre les vaisseaux. Son objectif à lui, c'est de fixer un maximum les adversaires, notamment avec sa caractéristique nuée. Puisque tant que vous attaquez un escadron engagé contre un escadron, euh, vous pouvez relancer un dé. Donc avec justement cette, cette petite poisse que vous allez avoir, qui est d'avoir une chance sur deux de faire quelque chose à un escadron en face, la possibilité de relancer euh, le dé en cas de nuée, c'est-à-dire au cas où... Votre adversaire est déjà engagé, peut-être très très intéressante. La carte titre, c'est le lieutenant Blund. Donc le lieutenant Blund, il conserve en fait euh, la nuée. Et puis, tant qu'un autre escadron allié avec nuée situé à distance 1 attaque un escadron, il peut relancer un dé en plus de celui relancé par nuée. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette carte-là, euh, vos amis, vos, vos, vos collègues qui sont autour de vous et qui sont dans Nuée vont pouvoir euh, relancer une deuxième fois le dé S'ils si ont sur leur carte à eux la valeur Nuée également Ça fait quand même deux relances pour essayer d'éviter une chance sur deux de ne rien faire Normalement vous devriez vous en sortir Avec cette carte titre on a euh, deux pions de défense On a Consolidation, hein, je vous rappelle Consolidation divise par deux les dégâts euh, totaux mais on a surtout le pion de dispersion qui est très très intéressant puisque comme je l'ai dit précédemment c'est un vaisseau qui n'a que 3 de coque qui est donc très très très fragile et avec dispersion vous pouvez annuler tous les dés d'attaque. Voilà le Z95, quel est l'intérêt de ce vaisseau bah, C'est d'en avoir beaucoup mais c'est exactement le même problème que dans X-Wing, il ne vaut rien, hein il ne coûte que 7 mais en même temps c'est un vaisseau qui est fragile. Il bénéficie quand même de dispersion, hein, donc il est quand même, je pense, un peu plus achalandé qu'il ne peut l'être dans X-Wing. Il a la possibilité de survivre au moins sur un ou deux tours. Par contre, sa capacité de jet sur des dés rouges fait qu'une fois sur deux, il risque de ne rien faire. Est-ce que la relance va vous permettre de rééquilibrer la chose Je n'en suis pas sûr. Malgré tout... Voilà, j'ai un attachement particulier pour le Z95 parce que c'est un vaisseau dont on nous a historiquement parlé dans l'univers de Star Wars. Et puis malgré tout, il faut avoir de la diversité et il ne faut pas hésiter à l'aligner. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Tipeee pour y retrouver toutes les ressources qui sont disponibles et celles qui seront à venir. Vous pouvez également me retrouver sur mon Facebook, partager un maximum la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le titre d'en face. Allez, ciao, bye bye